c'est pas mal j'espère que vous allez bien et aujourd'hui les amis nouvelle vidéo ou tout simplement comme vous le voyez une nouvelle fois actuellement je vais vous présenter le nouveau DLC de GTA V online les amis je pose mon micro je pose le micro je pose le micro et maintenant on va commencer donc sachez que j'ai pas réussi à me retenir de me spoil en fait j'ai été obligée d'acheter le bâtiment ce matin je voulais attendre la vidéo je voulais je voulais mais je savais à quelle heure j'allais sortir la vidéo et je savais que j'allais pas pouvoir attendre non plus. Donc bah du coup j'ai acheté le bâtiment. Je me suis spoil. J'ai fait 2-3 missions. Enfin j'ai fait qu'une mission et je viens tout juste de la terminer. Donc on va rentrer dans le bâtiment. C'est parti. Donc il faut savoir que il n'y a pas que un bâtiment qui a été rajouté, d'accord Il n'y a pas que le bâtiment. Au moins vous êtes au courant. Il n'y a vraiment pas qu'un bâtiment qui a été... Enfin, si, il n'y a qu'un bâtiment disponible à l'achat qui a été rajouté, mais il n'y a pas que euh, les bâtiments. Voilà. On commence, du coup. Donc, pour commencer, on a une magnifique... Euh, une magnifique pièce. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Non, enfin, je rigole. Bon, donc, du coup, je vous explique. C'est un bâtiment euh, de sécurité. D'accord Donc, c'est une agence de sécurité qui appartient à la base à Franklin. Franklin il s'est dit je vais faire une agence de sécurité qui va être une arnaque totale euh, envers euh, ben en, envers le, le Los Santos quoi. Qu'en fait c'est quelqu'un qui se fait passer pour une agence de sécurité alors qu'il n'a absolument pas une agence de sécurité. Bref. Continuons. Euh, F. Clinton et Partner. Donc ça c'est le nom de Franklin du coup. Franklin, Clinton et Partner. Donc moi. Voilà. Euh, ensuite, vous allez arriver à l'accueil. Franchement, c'est vraiment stylé. J'aime beaucoup. Je vais vous faire un petit room tour. Attendez, je vais enlever ma map. Ça, ça va être un petit peu plus stylé. Voilà. Donc là, ça par contre, ici, je, pour le coup, je sais vraiment pas à quoi ça sert. Je pense que c'est un tableau, mais euh, la découpe, hein, c'est toujours le même billet dessus. Donc, je trouve ça pas très... Fut, fut, bref. Euh, prendre des encas. Ah bon ah, mais je crois, ouais. Carrément. Carrément. Un paquet de Redwood. C'est pas de cigarette, ça, la Redwood Enfin, les cigarettes sur le jeu. Hein. Ouais, ok. Bon. Ensuite, vous allez arriver à l'accueil. Une, une dame. Ah bon, tout à l'heure c'était un mec. Putain, mais vous changez tous, hein. Mon enculé va. Pardon, excusez-moi. Non, mais c'est vrai, c'est que tout à l'heure c'était vraiment un mec. Et là maintenant c'est une fille. Je comprends Ah, mais. <rire> je suis con Oui totalement there je vous autorise à le dire Bref on monte there Il y a, a, a trois a étages a je crois Voilà lui qui nous parle Donc là vous allez monter vous allez avoir accès au bureau de Franklin smoke, Vraiment stylé Donc euh, bah petit canapé Tranquille par contre c'est vrai qu'il n'y avait pas les canapés Dans les bureaux de PDG Enfin si mais pas dans le bureau et c'était vraiment pas une salle pour le coup euh, Là je crois que c'est des Si je me trompe pas si, attendez les gars, si je vous dis pas de bêtises, il me semble que c'est des t-shirts de, de gang parce qu'il y a des logos dessus, ça a l'air d'être des logos de gang. Il a des disques d'or, je crois qu'il y a un disque de platine aussi. Ah non, c'est pas dans ce bureau là. Bon, euh, il a une magnifique photo de lui, pour le coup j'aime beaucoup son bureau. Qu'est-ce que tu regardes là Ok. Et puis forcément, on a Shop. Donc Shop, vous allez voir que de temps en temps. Euh, il, va, il va aller venir squatter sur la chaise de votre bureau ou sur le canapé de votre bureau. Ça va dépendre. Voilà. Hein. Euh, donc, ensuite, vous avez la salle de réunion. En fait, c'est un petit peu. C'est organisé quasiment de la même manière que du bâtiment FIB. Voilà. Donc, euh, vous allez là, ici, avoir euh, la salle de, de, de réunion où on peut, est -ce, est -ce on peut allumer la télé. Je veux allumer la télé. Allume, allume la télé. Allume la télé, on peut pas allumer la télé. Non, j'ai trop le seum, on peut pas allumer la télé. Putain, mais même si je mets mon doigt, quoi. Merde, alors. Ensuite, vous allez vous pouvoir vous prendre un petit café. Tranquille, ou bilou. Et, et puis, euh, le, le meilleur endroit, votre bureau à vous. Voilà. Alors, à savoir que je crois que si je, me, je vous dis pas de conneries. Si je vous dis pas de conneries, les amis, il doit y avoir une clé USB à récupérer. Enfin, il y a des missions de clé USB à récupérer. Euh, donc, pareil, le même système que dans les bureaux de PDG, vous avez la radio. Donc, en fait, vous pouvez juste mettre de la radio. Attends, je vais essayer, parce que c'est vrai que j'ai jamais essayé ça. Dans les bureaux de PDG, je sais qu'il y en avait, mais j'ai jamais essayé. Ok, éteint. Bon, bref. Ensuite vous allez avoir ici, hop, je vais m'asseoir et je vais vous montrer un petit peu le panel. Donc euh, bah vous avez un petit billet de sang, et ce que c'est on dirait une carte bleue en bio, je sais pas trop. En tout cas, c'est très très stylé le bureau. Et vous avez le coffre là à ma gauche, juste là. Qui s'ouvre pareil avec le même système. Vous avez la possibilité je crois de fumer dans le bureau. Euh, donc là, euh, nouveau changement est très cool. Vous n'avez absolument plus besoin d'être en session publique pour faire des missions. Donc c'est-à-dire que vous allez arriver, je suis en session privée, regardez. Je vais arriver, hop, ici. Merde, connecte-toi. Voilà. Et là, vous allez avoir la possibilité, en fait, carrément de, de lancer des missions. Liquidation des actes, récupération d'objets. Donc ça c'est celle que je viens de faire. D'ailleurs, c'est bizarre que je ne peux pas encore relancer une mission. Euh, hop, hop. Euh, donc voilà. Vous pouvez lancer des missions, après il y a les contrats VIP, mais ça je ne sais pas comment on fait pour les avoir encore, il faudrait que je me renseigne. Donc ensuite on va se lever du bureau si mon personnage le veut bien. Et je vais voir si on peut, attendez, parce que dans les bureaux de PDG je crois qu'on peut couler une douille. Est-ce que là on peut Est-ce qu'on peut s'asseoir déjà Non mais parce que, attendez, écoutez. hein. Est-ce qu'on Est qu peut s'asseoir déjà Je crois qu'on peut pas s'asseoir les amis. Ah si Si, on peut s'asseoir. Fumer. Ouais. Ça c'est si les Ah oui, t'as pas peur de brûler les doigts toi vraiment pas peur de, de se brûler les doigts celui-là. Ah oui, d'accord. Ok. Oh non mais je je, je je conçois, je conçois. Je conçois le fait que... Ouais, c'est très bizarre. Bref. Continuons. Parce qu'il n'y a pas que ça. Ensuite, vous avez l'étage plus haut. Donc attendez, je vérifie juste un petit truc. Voilà, 7 minutes. 20. Ok, il nous reste 3 minutes, les amis. Donc ensuite, vous avez l'étage plus haut. Où vous allez pouvoir acheter l'armurerie Et là où le taser est disponible, les amis. Le taser est disponible. Ici. Sur cet endroit-là. Donc, bon, je vais pas faire un round tour d'ici. Et là, ici, du coup, vous avez euh, euh, les pirates informatiques normalement. Donc, c'est vrai que normalement, c'est une fille qui est à la place, pas un gars. Distributeur Allez tranquillou. Euh, là, oh, il y a des caméras, ça je savais pas par contre. J'ai pas fait attention qu'il y avait des caméras. Ok. Euh, et là, oh, on peut couler une douille. C'est cool ça. J'ai jamais fait attention à cette salle. Et après, vous avez l'espace personnel qui se trouve là normalement. Alors, l'espace personnel, les gars, c'est le meilleur endroit, hein. Alors, là, vous avez un petit truc, mais attendez, attendez. Regardez-moi cet endroit. Énorme. Énorme. Juste énorme. On peut recouler une douille. Ah non, on fume un joint. Ok, bon. Comme ça, c'est fait. Bref, on peut vraiment faire énormément de trucs. Vraiment, il y a plein de trucs dispo. Bon, j'espère que cette vidéo, vous aura plu. on ne pourra pas faire une mission euh, aujourd'hui. Ça ne nous rapporterait pas grand-chose de faire une mission. D'autant plus que sur la console, c'est limité à 10 minutes. Sinon, je suis obligée de refaire un rec. Et c'est un, tout un montage casse-couille à faire. Donc, moi, les gars, je vais vous laisser. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée à vous. De bonnes fêtes. A bientôt, les amis, parce qu'on va se retrouver sur de nouvelles vidéos dans pas longtemps. D'accord Et puis, moi... Euh... J'ai qu'une chose à vous dire, les amis. Qu'une chose à vous dire, c'est portez soin de vous. Prenez soin de vous, pardon. Et sur ce, les gars, n'hésitez pas à liker, abonner, partager. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.